il n'y a pas de possibilité de dispersion de ces espèces plus au nord, et donc on prédit une contraction de leur aire de distribution dans le futur, et donc une extinction de ces espèces. Même s'il est évident qu'il faut s'adapter au changement climatique, il faut également limiter les effets du changement climatique, qui ont des conséquences fortes, sur la biodiversité en évitant notamment les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.